Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau pack preset spécial Serum que je viens de créer. C'est un pack uniquement de, de brasses. Brasses et un peu de.. Comment ça s'appelle Un peu de flûte, etc. avec que des signatures sand. Voilà. Euh, donc ça sonne comme ça hein, pour les premiers presets. La brasse la brasse comme on aime qu'on utilise un le batton qu'on utilise aussi dans l'électro euh, qu'on peut utiliser aussi dans le trap, il y a des il y a de la stab aussi. Voilà. Il y a même des comment euh, on appelle ça des signatures sound par exemple, on a refait la brasse de de Cognon. Ça sonne comme ça. Mais si tu mets avec le beat ça sonne comme ça c'est exactement la même pour ceux qui l'achent cherché. Ensuite j'ai même refait la, la flûte que j'ai utilisée pour calaboca. Voilà hop, je vais vous la montrer, elle est là. Voilà. C'est la même. Il y a même les brasses de, des brasses électro, les brasses de, de, Fischer, par exemple. Voilà, elle est là, la fameuse. Donc si on la met en situation, ça va donner ça. Hop. Il y a des brasses battantes, des brasses trap, des, des brasses électro. Il y a même un petit plus, un petit cadeau. C'est mon pote Yanis qui nous a donné les brasses qu'il utilise dans tous ses remix. Elles sont là, voilà, il y a plus de, de 30 brasses à utiliser. Il y a même un petit peu des saxos, des, des petits leads, des tubas Pour l'installer, rien de plus simple. Tu télécharge tu décompresses une fois que tu as décompressé pour les utilisateurs de mac vous faites une nouvelle fenêtre vous allez dans bibliothèque bibliothèque vous allez dans audio audio vous allez dans preset preset vous allez dans XFR record dans serum preset là vous allez dans preset vous allez dans user vous prenez le fichier the horn vous le glissez voilà Ensuite, vous revenez en arrière. Deux fois, vous allez dans Skin. Dans Skin, vous prenez le fichier défaut. Défaut, vous glissez. Vous cliquez sur Remplacer. OK. Et là, vous avez la banque de horn installée. Avec le même, le même skin qu'ici. Voilà, qui change un peu du sérum. Voilà, il y a tout. Il y a, y, a, y a même des... Des, des brasses de, de son hip hop connu. Il y a vraiment de tout, il y a de quoi se faire plaisir. Donc j'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans cette nouvelle formule, la recette. Voilà, il y aura de tout, il y aura des tutos, il y aura des remakes, il y aura des banques de samples, des, des banques de presets, il y aura tout ce qu'il faut pour apprendre à produire, pour évoluer, il y aura, on pourra même faire des formations one-one, vous aurez même des vidéos et des tutos secrets un peu comme ça, voilà. En attendant, je vous dis à bientôt et merci d'avoir rejoint la team, à très vite.